Podcasts de la gestion des risques. Bonjour, donc Julie Fouquet, psychologue du travail, ergonome. Euh, je travaille au sein du groupe Reliance depuis euh, plus de 15 ans maintenant. Je suis donc consultante en santé au travail au sein des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. J'ai plusieurs champs d'intervention. J'interviens Principalement, donc, euh, soit dans le cadre du maintien dans l'emploi. J'accompagne donc les, les collectivités et établissements dans, euh, dans le retour à l'emploi de leurs agents qui peuvent être en arrêt de travail. J'interviens sur le champ des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail pour euh, développer des démarches de, de, de prévention. Et puis, j'interviens aussi en tant que médiatrice, que je suis également certifiée médiatrice sur de la gestion des tensions euh, entre les collaborateurs. Alors oui, en effet, aujourd'hui, les établissements de santé et médico-sociaux sont confrontés à des enjeux euh, ressources humaines très forts, hein, dont le maintien dans l'emploi. Pourquoi Parce que bah, tout simplement, déjà, on a un facteur euh, euh, âge à prendre en compte qui est très important. Hein. Il y a le vieillissement de la population des, des, des collaborateurs euh, qui est important. On a une pyramide des âges qui s'élargit vers, vers le haut. Euh, donc, les les, les, les établissements de santé médico-sociaux sont confrontés euh, bah, potentiellement à de l'usure professionnelle hein, de ces collaborateurs. Euh, donc cette pyramide des âges qui s'élargit vers le haut fait que bah, on a des agents qui s'arrêtent plus longtemps aussi, euh, puisque quand on a plus de 50 ans, si on regarde un petit peu la moyenne des arrêts, on voit que les arrêts durent deux à trois fois plus longtemps que quelqu'un qui va être en, en début qui, qui est plus jeune. Euh, et on a un tiers des collaborateurs qui ont plus de 50 ans. Donc, voilà, donc il y a un enjeu fort autour du, du maintien dans l'emploi et du, du, du, du maintien de l'emploi de ces, de, de ces agents-là. Euh, on a aussi potentiellement euh, bah, des effectifs qui sont en réduction dans les établissements de santé, des départs en retraite qui ne sont pas toujours remplacés. On peut aussi, euh, les, les services RH sont aussi confrontés à des difficultés de recrutement. Hein, on le sait aujourd'hui, suite à cette crise sanitaire, notamment aussi, qui a, été, euh, qui a accentué potentiellement dans certains secteurs ces problématiques de recrutement. Euh, donc, on a effectivement euh, une, vraie, euh, une, une vraie problématique autour de, euh, du maintien dans l'emploi et aussi de, euh, du, du maintien en fait, des effectifs dans les, dans les, dans les services. Alors, bah, pour plusieurs raisons, hein, parce que dans toutes les situations que je viens d'évoquer, il peut y avoir, on va dire, deux, deux grands types de, de situations. Euh, des, des collaborateurs qui vont se retrouver dans une, une transition professionnelle subite, soit pour des raisons de santé, par exemple, suite à des problématiques d'usure professionnelle. Il va y avoir un avis médical qui, tout d'un coup, dit, bah voilà, euh, madame, monsieur, vous ne pouvez plus exercer votre métier comme avant, vous ne pouvez plus du tout exercer votre métier, il faut se reclasser. Et donc là, à ce moment-là, il faut accompagner cette personne-là dans la définition d'un nouveau projet professionnel. Donc ça, c'est le premier cas. Une, une, une situation subite. Il pourrait y avoir un deuxième cas, ce serait dans le cadre justement de réorganisation, de, mo, de, de, de modification des missions, de services, etc. Et là, il euh, n'y a pas une question médicale, mais plutôt une question de, de, de, de suppression de poste par exemple. Et il faut accompagner le collaborateur, il faut repositionner le collaborateur dans un, dans un autre service et donc potentiellement le former un nouveau métier. Et puis, il y a le dernier cas qui serait euh, le, le, le meilleur, on va dire, ce serait bah, un collaborateur qui euh, euh, a envie d'évoluer, réfléchir à sa Carrière et il a besoin d'être accompagné pour pouvoir évoluer professionnellement et réfléchir à quelle évolution, à quelle tournure il souhaite donner à sa carrière. Alors, on propose, euh, disons, deux, types, deux grands types d'accompagnement. Soit on accompagne la structure en tant que telle, euh, donc l'établissement en tant que tel, sur, euh, disons, une vision un peu macro, c'est-à-dire une structuration, une aide à la structuration de sa politique euh, RH en matière de maintien dans l'emploi. Euh, donc là, il s'agit euh, tout simplement euh, de, souvent d'accompagnement de, de, de, type euh, formation-action, euh, euh, accompagnement à la structuration de leur projet, en fait, hein, où on reçoit, on fait un, un, un, un, potentiellement un, un petit audit sur la représentation, sur les pratiques euh, organisationnelles en lien avec cette thématique-là. Euh, on travaille avec eux sur, justement, bah, les enjeux de la politique RH à mettre en place, euh, les moyens à disposition, le rôle de chacun. Et on structure comme ça, en effet, euh, euh, bah, le, le, la, leur politique RH, hein, à savoir... Euh, quels indicateurs ils ont besoin, comment ils vont traiter aussi les absences, comment ils vont traiter le maintien dans l'emploi, euh, euh, la formation, quelles sont les compétences qu'ils ont en interne, etc. Et puis, on a un second volet qui est plutôt l'accompagnement individuel des agents en tant que tel, où on propose euh, des dispositifs euh, d'accompagnement individuel. Donc On a plusieurs formes d'accompagnement. Hein. On a, euh, par exemple, un parcours euh, qui est entièrement digitalisé à la… À la à qui est un parcours d'accompagnement à la définition d'un nouveau projet professionnel. On l'a appelé le parcours tremplin. C'est un parcours qui allie des entretiens avec un consultant maintien dans l'emploi, euh, pour pouvoir aider l'agent, euh, la personne, à faire le point sur, euh, sur son parcours professionnel, ses compétences, ses, ses désirs, etc. Et il a aussi accès à des modules e-learning pour pouvoir euh, capter de, des, des, des outils pédagogiques, euh, pour pouvoir euh, euh, réaliser des tests, etc. Donc voilà, tout un accompagnement professionnel euh, à la réalisation du, du bilan professionnel. On a euh, aussi des, des, des, des, des, des parcours euh, plus euh, individualisé également, mais euh, en présentiel, hein, où on fait des, des sortes de bilans d'orientation. Donc voilà, on a des accompagnements plutôt, plutôt individualisés. Et puis après, euh, il se crée finalement euh, parfois des synergies à un niveau macro également, hein, euh, par exemple pour accompagner euh, un CCAS là, actuellement. Euh, ce CCAS qui donc, a des, beaucoup de métiers en interne qui sont très physiques et qui produisent de l'usure professionnelle, ont on, on, évidemment... Euh, peu de possibilités de reclassement en interne. Il a développé des partenariats avec la mairie de la ville, avec l'hôpital de la ville, euh, pour pouvoir justement faire des échanges, euh, faire des, des proposer des stages d'immersion en dehors de la structure. Et à mon sens, c'est ce type d'action qui euh, est vraiment l'avenir. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à l'échelle de la structure, c'est d'essayer d'étendre sa réflexion à l'échelle d'un territoire en montant des partenariats avec les collectivités. Euh, euh, du territoire. Et ça, ça me semble effectivement une bonne une bonne perspective.